C'est parti Alors aujourd'hui, euh, on est parti pour une petite vidéo de Minecraft, un jeu vidéo sur un iPod. Un mode survie. Un hein. mode survie, je suis accompagné, comme vous comme vous l'avez remarqué, de Starkey. Le voilà. G -G Tand Tandis que moi, c'est Donuts. Donc allez, c'est parti pour... Join Games. Euh, euh non. Excusez-moi. Start Game. Donc euh, on va se créer un, un nouveau un nouveau monde En survival bien sûr On va se lapper comment euh... Big survival euh... Allez c'est parti Big sur là. Big sur Hop hop hop hop ça, ça charge ça charge Ça charge ça charge donc, euh, ah oui, donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire donc, euh, donc, ce n'est pas qu'une euh, chaîne de magie, mais aussi de... Écoute, je te ce n'est pas une chaîne dessinée qu'à la magie, mais bien sûr à d'autres, à des jeux de vidéo tels que Minecraft. Pocket Edition. Pocket Edition sur iPod Touch. Ensuite, euh... Je voulais te dire quoi Allez, coucou Ah voilà, il, il nous a rejoint. Euh.. Oulala, ce que je vais faire, je vais directement aller tuer du mouton. Ouais, on va tuer du mouton. Puis, tu ramasses là, un petit peu de bois et puis voilà. Donc, euh oui, je vous parle. Je vous parle de quoi Ah oui. Ah, mouton, bien, euh. Qu'est-ce que je veux dire là alors euh, il faudra que vous nous donnez des objectifs pour, euh, pour, pour faire, améliorer pour, pour Améliorer les vidéos. <coughs> un peu euh, un objectif euh... avoir euh, 64 diamants, ouais. des trucs dans le genre, aller dans le nether, pas bah, ça, ça sera obligé parce que ouais, sinon c'est pas, pas drôle. Mais construire euh, des temples, des, des petits trucs, comme, des gros trucs comme ça, vous comprenez ouais. Donc, euh, oui, donc. Euh, Maintenant, à partir de maintenant, on va essayer, je vais essayer d'alterner euh, 10 vidéos de magie, 10 vidéos de euh, Minecraft, de cette aventure de Minecraft. Oui. On va essayer de faire cela. Et euh, vous nous, euh, au bout de trois vidéos, vous nous, dirons, vous nous direz ce que vous en pensez, si c'est bien, s'il si faut rajouter des petits trucs. Donc voilà. Euh, voilà, voilà, voilà, voilà, qu'est-ce que je peux dire Donc, on en revient oh, à notre aventure. De toute façon, on n'est pas un hein mode Ah oui, ah aussi. Euh, donc là, nous jouons actuellement avec la version euh, 6.1 de Minecraft. Euh, cette euh, mise à jour euh, contient quelques bugs. Quelques bugs bien, quelques bugs moins bien. Les, les bugs... Euh, qui nous améliore, on va pas les les utiliser. Logique. Quoi. Par exemple, il euh, y a des bugs qui font que on a le, le jams illimité, le full jams Tous les blocs euh, illimités. Fait. Voilà. Donc ça, on vous, on vous jure qu'on va pas l'utiliser. Vous allez, vous allez pouvoir vérifier, hein. Si vous nous voyez au début d'une vidéo avec euh, un stack de jams, et bah, vous allez voir on est Ensuite, euh, oui, une, une petite dernière annonce. Euh, je tiens à préciser qu'on ne jouera pas pendant que l'on ne filme pas, c'est-à-dire que vous suivrez nos actions. On n'a pas le droit de bouger quand euh, on filme. Voilà, c'est ça. Vous suivrez nos actions. Donc, toi, tu fais quoi, toi Je suis en train de la j'en ai déjà trois. Ok. Et on avait genre les 6 euh, bientôt. Parce que j'ai tout le mouton à côté de moi. Attends mais.. <rire> T'as ramassé du bois toi Ouais. Donc ensuite, euh, je pense que c'est plutôt sympa de faire une.. Une une map aventure sur iPod Touch quand même. C'est pas du C'est pas du tout comme. Euh, ce car on euh, car euh, il y a peu de youtubeurs qui font qui font cela et donc euh, pour ceux qui ont un iPod touch, euh, je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà, voilà, voilà. Euh, je remets toujours de bois et je vais faire une maison, une petite maison en. Une... De la terre. Euh, ouais, je vais euh... faire avec de la terre. Ok, euh, j'espère que vous voyez bien. Apparemment, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Je peux... Euh... et ensuite pour je voulais continuer mes abonnés même si ça a rien à voir avec avec cette map aventure ça va avoir plutôt avec la magie euh, oui donc euh, je tiens à repréciser qu'à 15 j'aime oui je sais c'est pas c'est pas énorme. Je vais faire une vidéo explicative d'un tour euh, magnifique. Personnellement, je trouve cela magnifique. Donc voilà, c'est tout bénéf pour vous. Et voilà. Ouais, c'est bon, j'ai mes silènes, hein. je, peux, je rentre où tu je, peux... je sais pas où tu franchement. Là, je suis sur le sable. Je vais. Sable. Ouais. Il y a un petit coffre, euh, une table d'écrasse. Euh, ouais, ouais, ouais, je vais... Ah, là, là, du sable. Mais cette map est envahie de moutons. Bah, écoute. Non, je vais pas la faire sur le sable. Là, là. Mais là, elle a problème. perdu plein de vie, là Non. je suis cette map. Là, je suis dans la neige. Oh, je crois que j'étais Là, bon. Pam pam pam En Plus quand tu es sur le sol, t'es à la neige. Pam pom pom. Putain, pose une table de craft un... Un fond, ouais, euh, ouais. On va faire comme ça. Hop, pss, pss, pss. Si je vais pas de planche, ça va être dur. Oh. Je suis limite en train de mourir là. Ah bah t'es doué. Putain, pourquoi j'ai fait trois tables ouais, Hop. Tiens, je t'ai ouais. fait une petite. Une petite table au si loin bah, tu me dis Et bah non là je te vois pas oui. donc ensuite euh, euh, qu'est ce que je voulais dire donc oui cette mise à jour est franchement super bien euh, qu'est ce qui est de changer par exemple on peut créer les briques du nether tout ah. Oui, mais ça c'était déjà la dernière, fois, la dernière fois, je crois. Non. Je me rappelle plus. Non. Mais si. Euh, puis voilà, puis voilà, puis voilà, puis voilà, puis voilà. Voici un max d'objectifs pour qu'on s'améliore de notre. Ouais, et n'hésitez pas à poster des commentaires. Lâchez-vous. On est là Allez. pour ça. Et voilà. Ah bah filet là, lui, là. Un coffre. Un coffre. Un coffre. Attends, Pierre, du bois. -moi, -moi du tiens, attention, j'ai fait un coffre. Oui, il me faut du bois. Bah tiens, je vais te passer un hein, coffre. Oui, il me faut du bois. D'accord, je vais te passer un coffre. Oh, <rire> je, non, non, non. je déconne. Mets du bois dans les coffres. Non, non, non. Ouais. Ça, je, euh, je vais faire... Lit. Ah, des lits. Ah, ça devient intéressant. Deli, c'est tout. C'est la vie. The life. Bon notre maison, enfin notre chose de maison. Fuck enfin, euh, bah, cette, cette nuit, je propose moi... On, va, on euh, dort, on dort, on dort. Ouais ouais parce que j'ai plus d'eau de vie, il me reste deux heures et demi. Donc voilà. Au on pire, t'as euh, ramassé de la cobble, non Non. Je pas chercher à ramasser de la cobble. Bah et donc, je me fais une piole, je vais aller dans. Donc euh, ça fait environ 10 minutes là que l'on tourne. On dort, pareil. On dort. Cela fait dix minutes que l'on tourne. Et euh, chaque vidéo, on va essayer de mettre euh, un quart d'heure ouais. environ. Vrai, ça devrait être pas mal. Oh, oh on dort. Là. Starkiller, on dort. On dort. On dort. Starkiller. Starkiller. Starkiller. Je pris ton On oh, l'enquille. <rire> ah, voilà. Donc là, On continue. Moi j'ai miné de la gobelle. Ok, moi je, vais, euh, je sais pas quoi faire. Je vais chercher du bois comme d'hab. Euh, je vais poser. Euh, si tu veux une, euh, une hache. Enfin, ouais, déjà fait une. Voilà. Chut. Oh j'ai fait un circuit pour traverser une montagne. Trop fort. Un truc qui sert à rien. Trop fort. Ouais. Mmh, mmh, mmh, mmh. Donc voilà, voilà, voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que je puis dire Qu'est-ce que je puis dire On va pas mal d'objectifs, Ouais. C'est cool. Là, ça fait 10 minutes 30. Je vais ramasser du bois comme d'hab faire notre petite maison. C'est euh, si toi qui t'as le vue de notre première maison T'inquiète, je gère. <rire> ah voilà, je disais aussi. Moi ouais, je vais bien me faire euh, deux épaules. Ouais, j'ai l'impression que vous voyez pas mal hein, quand même. Comment J'espère qu'on. Enfin, j'ai pas encore en mode. Mais... Et toi Mais normalement on, on est, on est, on est, on est le jour là. Mais... Réveille-toi. Non, mais j'ai pas mis en mode peaceful, hein. Rassurez-vous. Mm -hmm. C'est son imagination qui lui joue des tours. Euh, tu es où pour que je te donne une épée Je l'ai déjà d'épée. Il n'est pas en fer et Il n'est pas en pierre Non. Bah passe moi je suis sur la colline et là je te vois parce que là t'es... vient tout, viens Allez viens viens viens viens, viens viens viens viens Allez viens Allez viens j'arrive pas à monter là. Allez viens, allez viens Attends toi là Oh Non non c'est bon c'est bon stop top On Arrête Lance les p... Je te passe ça qui est QUOI Putain mais y a du favoritisme là Hop oh, c'est tranquille. Non mais c'est bon, va, va creuser toi, va chercher de la cobble Je veux mon bois Bah si tu veux... Ouais. Va, va chercher de la nourriture Ok. tan tan tan Je la Ah ah bah bon bah y'aura un, un arbre qui va voler. Tout seul. Bah mon euh, c'est parce qu'il reste dans un tronc Euh. Des troncs. Et bah on les Non ça va faire moche. Non mais je suis trop petit. Et bah monte avec des cubes. Oh non, j'ai la flemme. On verra plus tard. Moche. Donc euh oui, on avait pensé. Je en à... récupérer des graines pour euh... Quoi Je suis en train de récupérer des graines. Donc... J'ai déjà donc on avait pensé à, à se quitter bientôt. <rire> Donc euh, voilà, bah ça fait un quart d'heure là. Donc euh, voilà, bah j'espère que cette vidéo vous a plu. On continuera bien sûr. Donc voilà, allez, à bientôt, à la prochaine. salut.